Avec beaucoup de retard et de remise en cause de ce projet, je suis ravi de vous annoncer l'arrivée de la chaîne secondaire. Bienvenue dans Prépa Performance Les abonnés de longue date ont certainement eu vent de notre projet de chaîne secondaire. L'idée de celle-ci est de vous proposer du contenu plus pratico-pratique pour enrichir vos séances d'entraînement. Ça pourra être des exercices, des circuits simples, des combinaisons, des mises en place à thème, etc. On ne se refusera rien sur cette chaîne pour vous proposer toujours plus de contenu. J'avais à cœur de pouvoir lancer ce type de vidéo sans pour autant noyer le contenu théorique actuel de la chaîne. J'espère évidemment que cette démarche vous intéressera. Pour vous décrire brièvement ce que nous comptons vous proposer ici, je tenais à vous présenter ma réflexion. Nous recevons énormément de demandes concernant l'entraînement, les exercices à réaliser, etc. Seulement, comme je le répète assez souvent en vidéo, en préparation physique, c'est assez difficile de proposer du contenu, sans évaluation, prise en compte du pratiquant, etc. J'étais donc très réticent à l'idée d'amener des vidéos plus générales. À côté de ça, il arrive souvent qu'on me demande un avis sur telle ou telle vidéo proposant du contenu de séance. Et comme toujours sur le net, on peut trouver tout et n'importe quoi lorsque l'on cherche. Il y a évidemment des choses très qualitatives, mais malheureusement d'autres qui peuvent être risquées pour des pratiquants plus débutants. En confrontant tout ça et en échangeant avec des amis sur le sujet, j'ai finalement pensé qu'il pouvait être pertinent d'amener notre petite brique à l'édifice. Évidemment, il faudra toujours garder à l'esprit que les choses proposées dans ces vidéos sont dépendantes du contexte, du niveau du pratiquant, etc. Loin de moi l'idée de vous dire quoi faire, mais plutôt vous proposer des pistes de réflexion. Sur un plan plus technique maintenant, j'ai attendu assez longtemps avant de lancer ce projet car je voulais que tout soit parfait. J'imaginais des images très qualitatives, dans un cadre idéal, avec des consignes de réalisation, etc. Mais attendre que tout soit comme on l'espère et l'imagine ne fonctionne pas. Rien n'est jamais parfait et si l'on ne se lance pas, on garde les projets au fond d'un tiroir ou au fond de la tête. Il a donc fallu faire un gros travail sur moi pour accepter que ce projet ne serait pas comme je l'avais imaginé, mais serait tout de même. Les images ne seront pas parfaites, les explications non plus, mais j'espère que vous y trouverez tout de même du contenu qui vous aidera et vous intéressera. En termes d'organisation, nous essaierons de fonctionner au maximum avec les formats de playlist. Ainsi, si vous êtes intéressé par des vidéos sur l'automassage par exemple, il y aura des vidéos dans la playlist dédiée. Vous y trouverez des routines complètes ou des mouvements spécifiques. Encore une fois, on ne se met pas de limites ou de contraintes concernant ce contenu. J'essaierai au maximum d'être explicite dans les titres pour pouvoir s'y référer simplement et rapidement. Et bien entendu, le contenu s'étoffera au fil des semaines. Évidemment, dans un premier temps, cet investissement de temps va être assez contre-productif pour nous car la chaîne secondaire n'est pas monétisée. Or, vous savez que la quasi-totalité de nos revenus YouTube sont générés par la publicité. Ainsi, si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à cette chaîne secondaire. Le contrat de la monétisation YouTube correspond à 1000 abonnés et 4000 heures d'écoute. Plus vite nous remplirons ce contrat et plus vite nous pourrons rentabiliser cet investissement de temps. Et bien entendu, à terme, plus nous générons de revenus et plus nous pouvons investir de temps dans le développement de prépa et performance. Maintenant, je vous laisse la parole. N'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne secondaire. Pour le moment, j'avais en tête de proposer des circuits simples, des exercices variés et potentiellement à thème en fonction de différentes disciplines sportives. Mais bien entendu, ce contenu a pour but de vous intéresser. Donc, si vous avez des demandes, des envies, c'est le moment de nous en faire part. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver sur la chaîne secondaire Quoi qu'il en soit, j'espère que ce second média pourra vous intéresser et vous apporter. Pour soutenir Prepa et Performance, vous pouvez nous aider dans le référencement avec des likes et des commentaires. Et pour les plus engagés, vous pouvez rejoindre la communauté de donateurs via Tipeee ou directement sur YouTube. Je remercie à nouveau les donateurs qui nous aident énormément dans le développement de Prepa et Performance. Même un don d'un euro par mois nous permet d'entreprendre des projets très conséquents. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut